Ensemble, oh, il oui. est le le temps, Alia Seridon. Bon, bonsoir, je bonsoir. me présente. Moi, c'est hein, Anna. Dans, dans le jargon du tennis, hein, on pourrait dire que je suis sorte de sorte de double faute hein, de, de la Et D'accord, c'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme comme une classe verte hein, qu'on aurait proposée à un sans papier, à hein, laquelle, du coup, hein, dans le doute, personne <rire> ne, ne participe jamais. Hein, ce, ce qui est un peu dommage. Hein, bon, je je je suis célibataire, sèche ah. comme un gouda, et ravi de, de vous rencontrer. Ah. Oui, oui, moi aussi. Ah, et d'autant plus ravie hein, que, oui. bah, que même si physiquement, hein, du ah. fait de, de ce petit côté mi-romantique, mi mi-cracra, mi hein, que vous donne oh. votre oh. barbe aussi oh. agile que, que négligée ce petit ascendant pélican hein, que vous confère votre absence quasi totale de menton, eh bien, il y <rire> une sorte de mix entre la version aussi vintage que digeste hein, de, de ce célèbre cuisinier hein, oui. qui ponctue toutes ses phrases par les adjectifs croquants et, et gourmands. Hein. Je parle bien évidemment du, du sympathique et, et là, toujours en activité, Cyril Lignac. Ouais. Et, <rire> Et la version aussi jeune que non oscarisée hein, de cet immense acteur américain spécialisé dans, dans les rôles de Taré, hein, qui est le talentueux, est désormais tapée Jack Nicholson. Eh bien, bah ben Oui, vraiment. Et eh bien, malgré ce, ce petit ascendant de Cahuzac, hein, que développent <rire> souvent les, les sportifs oui. français, lorsque, contre toute attente, il commence à remporter deux, trois compétitions un peu prestigieuses, et eh bien, eh bien, malgré ça, c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance de voir carrément le privilège hein, de pouvoir rencontrer une idole de jeunesse et tennisman de talent hein, qui qui après avoir arrêté l'école en troisième, hein, comme c'est oui. souvent le cas chez, chez les sportifs, il faut bien l'avouer <rire> et bien a réussi l'exploit hein, de ses 17 ans de remporter la version junior hein, du mythique tournoi de Roland Garros hein, des, des débuts vraiment prometteurs et une confiance grandissante hein, qui bah, qui hélas hein, ne, ne vous ont pas permis hein, en 88 hein, de, de réaliser oui. un nouvel high score hein, au final de, de Roland hein, face à au sexy et redoutable Mats Wielander, une défaite évidemment aussi rageante hein, que, sympa, que prévisible, mais le qui, rappelez. Dieu merci, a vite été zappé en hein, 91 hein, grâce à, à un événement mythique hein, sur lequel d'ailleurs la, la carrière de chanteur de Yannick Noah n'aurait probablement jamais décollé. Hein, je parle bien évidemment de, de votre sublime victoire en Coupe Davis hein, sur fond de, de Saga africaine. Hein, bref, une carrière de tennisman riche en émotions et autres blessures hein, à laquelle vous... Bah, vous avez finalement renoncé en 1996, date à laquelle vous avez rejoint cette sorte de pôle emploi de luxe hein, qui est le petit club très fermé des, des consultants France Télévisions. Hein. Une, une reconversion télévisuelle réussie hein, qui vous a permis de, de cachetonner sur à peu près toutes les chaînes sportives du PAF, mais, mais également d'animer sur TF1 en 2010 ah, une émission intitulé « Voisins vont-ils se mettre d'accord ?» Un programme formidable dans lequel vous, vous tentiez de rabibocher des cas sociaux, hein. bref, une belle volonté d'apaiser les, les tensions. Hein, Il qui, est vrai. Mais bah, qui dit de certaines manières nous, nous rapproche en fait hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau, hein, vivant oui. dans, dans un immeuble aussi surpeuplé qu'elle qu a s'infesté de, de cafards et, et autres immigrés, eh bien, et bien histoire hein, de, de libérer hein, aussi bien les, les tensions ambiantes que, que le magnifique trois pièces avec terrasse hein, occupée jusqu'ici par, par la famille emballée, eh bien, bien j'ai l'idée hein, de improviser une fête des voisins, une petite sauterie de, de la vie générale assez réussie, mais, mais qui est hein, là, Pour la famille emballée hein, dont le titre de séjour était arrivé récemment à échéance, a également eu des airs de peau de, de départ. Et en parlant de, de tirer justement, sa hein, ça, ça révérence vous, très bien. Eh bien, sachez hein, que si le tennisman retraité qui est en vous est amoureux de Wimbledon, n'a hein, pas le temps d'une soirée hein, de venir fouler une pelouse à voler aussi en friche que, que probablement un peu desséchée. autant vous dire que Comment Central et moi-même serions absolument ravis à l'idée de, de pouvoir attirer vos balles dans, dans notre filet Je vous donne jeu de mots un peu douteux. petite confidence, cher Henri, je, je vous laisse réfléchir à un proposition. Hein. En attendant, hein. sachez qu'après l'émission, eh je vais tenter ma chance en hein. Sicile, si, là où depuis quelques jours, le, le mot Etna s'est un peu réveillé. Hein. Donc c'est comme moi, hein. le, le volcan quasi-éteint de l'amour qui est en Donc je souhaite finalement, hein, celui de, bah, de rentrer enfin en activité, comme on dit, eh n'hésitez bien, eh bien, pas à m'y revoir.